Vous souhaitez faire des visioconférences avec des logiciels libres Gardez le contrôle sur vos données et celles de vos utilisateurs Vous ne savez pas quoi dire à votre direction qui vous propose d'utiliser Zoom, Skype ou Google Talk Eh bien, il existe deux alternatives très intéressantes, particulièrement pour l'enseignement, BigBlueButton et Apache Open Meetings. Les deux possèdent un tableau blanc, et sont facilement intégrables dans Moodle ou dans d'autres espaces d'apprentissage. Dans cette vidéo, je vous présente BigBlueButton. Si votre institution possède un serveur, vous pouvez installer BigBlueButton dans le serveur et ainsi vraiment garder le contrôle sur les données de vos utilisateurs. À l'opposé du système avec Zoom ou Skype, où vous abandonnez complètement euh, toute forme de souveraineté sur vos données personnelles. BigBlueButton est une solution ergonomique, facile à prendre en main. Tout d'abord, il existe un serveur de démonstration disponible sur la page de Big Blue Button, qui vous permet d'essayer le logiciel mais qui n'est peut-être pas adapté pour une utilisation régulière avec vos apprenants. Vous pouvez ensuite chercher une association ou quelqu'un qui a une instance ouverte au public. Pendant le premier confinement, plusieurs membres des chatons ont proposé ces services. Euh, Aujourd'hui, pour la démonstration, nous utiliserons un compte chez domainepublic.net. Idéalement, faites quelques recherches sur le groupe derrière l'instance en question. Après m'être renseigné sur eux et étant en accord avec leurs principes, j'ai créé un compte en allant à cette adresse. C'est eux qui auront mes métadonnées en main. Si votre institution préfère utiliser les services d'une entreprise pour fournir BigBlueButton, alors ils peuvent chercher des entreprises comme Scaleway euh, qui proposent des solutions d'hébergement du service. Je mentionne Scaleway, mais il y en a bien d'autres de disponibles. Ce sont des services payants, bien sûr. Regardons maintenant les possibilités offertes par BigBlueButton. Sign in, je rentre dans mon BigBlueButton. Voilà, en me logant je vois les différentes salles dont je dispose. La mienne ici, Teacher Homeroom, euh, Sophie et Michael, Discussion. Voilà, ce sont des salles que j'ai créées. On peut en créer autant qu'on veut. Et pour chaque salle, quand je clique, je peux voir en bas les enregistrements des salles qui ont été faits. Les enregistrements vidéo. En l'occurrence, je n'en ai pas parce que je n'en ai pas fait. Euh, ces enregistrements sont disponibles pour les étudiants s'ils si ont également créé un compte euh, sur cette instance. Et inviter des participants, ici on a le lien que l'on peut envoyer aux apprenants pour qu'ils se connectent à la plateforme et démarrent la visioconférence. Au début, il faut tester son matériel, ici en se connectant sur « Essayer le micro » qui permet de tester et le micro et les enceintes. Ou les écouteurs. Yep Donc ça marche. En fonction du serveur sur lequel Big Blue Button tourne, la salle peut accueillir plus ou moins de monde. Sur l'instance de Scaleway, on pouvait recevoir jusqu'à 150 personnes en simultané, yep. avec les webcams allumées. Ici, on voit qu'il y a un chat public. Il y a également un chat privé pour chaque apprenant. On peut discuter juste avec un seul apprenant si besoin. Chat Notes, c'est un document partagé. Ça permet à tous de travailler sur un seul document, donc ce n'est pas un chat. Il y a la possibilité de gérer les rôles, de donner le rôle d'animateur à une personne ou un apprenant. On peut aussi effectuer des actions euh, comme euh, couper le micro à tous les utilisateurs, à tous les utilisateurs sauf le présentateur. On voit ici qu'il y a aussi des break rooms, c'est-à-dire la possibilité de diviser votre groupe classe en sous-groupes pour travailler sur quelque chose de particulier en petits groupes. Et après, vous, en tant qu'enseignant, vous pouvez vous déplacer dans un groupe ou dans l'autre pour voir ce qu'il se passe dans les différents groupes. La solution n'est pas aussi complète que avec Zoom, où il y a notamment euh, des rappels de la gestion du temps pour les apprenants, mais c'est une solution à mon avis tout à fait satisfaisante. La plateforme fonctionne sur tous les navigateurs acceptant le standard WebRTC, donc Mozilla Firefox par exemple, euh, Google Chrome ou Chromium si vous préférez la version open source, mais aussi depuis un téléphone mobile. Si vos apprenants n'ont pas d'ordinateur, ils pourront toujours se connecter grâce au téléphone. Alors, il y a un tableau blanc où l'on peut uploader des documents, de toutes sortes, on peut uploader des points PNG, donc des images, des JPEG, euh, des points TXT ou ODT, c'est-à-dire des fichiers euh, texte, et des PDF de plusieurs pages. Chaque page du PDF co correspond à un tableau blanc différent. Le tableau blanc est multi-utilisateur, on peut permettre aux autres d'écrire sur ce document, ou on peut garder le contrôle et être le seul à l'utiliser. On voit que l'on dispose de différents outils, notamment euh, le texte, euh, tracer des lignes, des cercles, des triangles, des carrés, euh, ou à main levée. Pour chacune de ces options, on peut modifier l'épaisseur du trait et sa couleur, ce qui est également valable pour le texte assez facilement. On peut changer la taille du texte. On peut également effacer le dernier objet créé ou décider de tout effacer avec la poubelle. En bas de l'écran, on voit qu'il y a une option pour démarrer la webcam, bien sûr, mais aussi pour partager votre écran. On peut également ici créer un sondage. Ça ouvre pour les apprenants une petite fenêtre sur laquelle ils cliquent, et vous avez les résultats qui s'affichent, et vous pouvez publier les résultats sans montrer les noms des apprenants. L'ensemble de la vidéoconférence peut être enregistré en cliquant ici sur « Commencer l'enregistrement ». Et on peut en permettre le visionnage par les apprenants par la suite. Également, on peut intégrer une vidéo à la place du tableau blanc et faire lecture et arrêter la lecture en cours de route. BigBlueButton est à mon avis une option très pertinente pour l'enseignement et très ergonomique. Il y a quand même quelques aspects qui m'ont posé problème pendant mes visioconférences, je vais partager ça avec vous maintenant. Mais peut-être que pour vos usages, cela ne posera aucun problème. Tout d'abord, il y a le tableau blanc qui n'est pas interactif. Les objets créés ne peuvent pas être déplacés ou redimensionnés. Et ces objets s'ajoutent par couches successives, mais il n'est pas possible d'interagir avec. Autrement dit, vous pouvez difficilement corriger quelque chose que quelqu'un ou vous-même auriez écrit précédemment. Un autre point négatif, on ne peut pas enregistrer son tableau blanc à la fin du cours pour le mettre à disposition des apprenants. La seule option est de faire une capture d'écran que vous partagez par la suite. Par ailleurs, il n'y a pas de possibilité d'envoyer le lien de la salle directement depuis BigBlueButton et il n'y a pas de gestion du calendrier. Cependant, si vous l'intégrez dans Moodle, le plugin permet de donner accès à la salle au moment voulu, de planifier les dates de visioconférence et d'intégrer les dates de visioconférence dans le calendrier Moodle. Le système pour projeter les vidéos est une excellente idée. Pour les enseignants de langue, euh, il ne permet pas de gérer si l'apprenant peut voir ou pas les sous-titres. Par ailleurs, on ne peut pas projeter les vidéos de n'importe quelle plateforme, et notamment, les vidéos de Peertube ne sont pas encore supportées. Du point de vue serveur et technique, euh, ce n'est pas vraiment mon domaine, mais je sais que BigBlueButton est un peu gourmand en ressources. Et j'ai aussi vu sur la page Wikipédia en anglais de Big Blue Button que la revue de sécurité n'est pas flamboyante. C'est pas la catastrophe du tout, mais ce n'est pas parfait. Du point de vue utilisateur, c'est très convivial, c'est ergonomique, c'est facile à prendre en main, et surtout c'est accessible puisqu'on peut le voir sur différentes plateformes, un téléphone, un navigateur internet. Mais si vous avez besoin d'une solution pour une structure plus large avec le besoin de gérer les professeurs et les groupes d'apprenants et également un tableau blanc interactif vraiment collaboratif, alors peut-être que l'option de Apache Open Meetings vous plaira plus. <rires>